Bonjour, donc je vais essayer de résumer un petit peu la situation aujourd'hui des aides à domicile. Euh, voilà, c'est aussi un travail très précaire avec des temps partiels subis, hein? donc des petits salaires à la fin du mois. Nous sommes payés tout juste au SMIC. Donc, il euh, y a eu un ras-le-bol, si vous voulez, l'année dernière par rapport à la crise du Covid. Euh, les aides à domicile ont pris conscience qu'elles euh, qu euh, euh, qu risquaient leur vie en allant euh, travailler et donc euh, à, à nous occuper des personnes âgées qui avaient besoin de nous, bien sûr, puisque ce sont souvent des personnes isolées et qui n'ont pas d'enfants près d'eux. Donc, c'était un travail essentiel. Notre gouvernement était d'accord à l'époque pour reconnaître que l'aide à domicile était utile à la société. Mais aujourd'hui, eh on est toujours les grandes oubliées. Donc, nous avions décidé dans Loire-et-Cher que ça ne pouvait plus continuer et qu'on ne voulait plus subir, mais on voulait justement euh, qu'il y ait une réelle revalorisation des salaires, hein, euh, qu'on ne voulait plus donc, de ce travail, euh, on va dire, qui nous plaît aujourd'hui, mais qui n'est pas euh, suffisamment euh, rémunéré pour, euh, pour pouvoir vivre décemment. Donc voilà, nous, euh, nous sommes en grève quand même depuis le 21 décembre, mais en continue et aujourd'hui encore, nous sommes dans les rues et euh, nous attendons justement que notre direction se penche sur notre problème dans le Loir-et-Cher, mais nous sommes bien d'accord, ce sont les aides à domicile au niveau national euh, qui devraient avoir une réelle revalorisation parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est un travail très ingrat. Hein, nous avons, euh, comment dire, des journées dans enfin, on va dire des heures qui sont morcelées dans la journée de travail. Hein. On ne travaille pas en continu. On a des amplitudes horaires de 12 heures. Donc, on rentre des fois à 8h30, 9h euh, chez soi. Donc, la vie de famille, euh, c'est assez compliqué d'avoir euh, justement à côté une... Enfin, voilà, une qualité de vie euh, par rapport euh, à nos horaires. Donc, c'est vraiment quand on fait ce choix de faire ce travail, euh, c'est parce qu'on l'aime, malheureusement. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus continuer comme ça. Merci.